Bonjour à tous So, this video will be in French, but there are subtitles somewhere below, so just click. The subtitles in French and English. Il y a des sous-titres en français et en anglais. Cette semaine, nous avons fait les présentations. Nous avons parlé de moi, de ce que je fais, ce que j'aime, et de vous ce que vous aimez, ce que vous faites, quelle langue vous parlez. C'est intéressant de parler avec vous parce que j'apprends beaucoup de choses. À la fin de chaque semaine de One to One en ligne, je fais une vidéo pour vous aider sur la phonétique, le vocabulaire, la grammaire, la langue française. Cette semaine, on parle de la phonétique. Alors, la phonétique, les finales en sion en anglais shun, mais en français sion comme dégustation, natation, information, etc. Le « th » en anglais, comme dans « theater ». En français, se lit « te », comme « théâtre ». Pour répondre à la question « tu as quel âge ?», on dit « j'ai 18 ans, j'ai 19 ans ». Et le « s », on ne dit pas le « s ».« J'ai 21 ans, j'ai 22 ans ». Maintenant, le vocabulaire, les mots style et genre, quel est ton style musical préféré Quel genre de film tu aimes Style et genre pour expliquer une catégorie musicale, un film, quelque chose. Bien sûr vous ne connaissez pas tous les mots français, c'est normal. Mais vous pouvez demander en français. « Comment dit-on « at the swimming pool »?»« Ou Pardon, je n'ai pas compris. »« Tu peux répéter ?»« Répète, s'il te plaît. Ou »« Qu'est-ce que ça veut dire « beaucoup »?» À la fin de votre visioconférence, vous pouvez télécharger le chat en appuyant sur les trois petits points. Si vous oubliez de télécharger le chat, vous pouvez me demander d'envoyer par email le chat. J'ai le chat dans mon ordinateur. Chaque semaine, il y a dans Moodle une vidéo de phonétique Regardez la vidéo de phonétique, c'est intéressant. Voilà, la semaine prochaine, nous parlons de donner des directions, comprendre des directions et faire une réservation à l'hôtel. Alors, préparez-vous. À la semaine prochaine, salut